Bonjour à toutes et à tous, on continue l'exploration du son avec la deuxième partie, on va parler de la période. Allez, c'est parti Regardez bien ces deux haut-parleurs, vous voyez la différence Que peut-on dire hmm Oh, je t'ai entendu Tu as dit qu'ils n'ont pas la même vitesse L'idée est là, mais on ne va pas parler de vitesse avant d'aller plus loin, juste un petit mot sur la manière dont on visualise les sons, ce qui, quand on y pense bien, est quand même un peu paradoxal. Pour visualiser un son, on utilise une chaîne de mesure. Déjà, il nous faut un générateur de son qui produit une onde sonore. Cette onde sonore est captée par un micro. Elle est ensuite transformée en signal électrique. Ce signal électrique circule jusqu'à l'ordinateur qui va numériser ce signal. Une fois numérisé, on peut enfin afficher ce signal. Alors on notera que l'abscisse ici, c'est le temps. On peut donc analyser et traiter ce signal à l'ordinateur. La question c'est pourquoi je parle de la chaîne de mesure Alors déjà pour dire qu'elle existe. Ensuite c'est plus pour vous faire prendre conscience qu'on doit être sûr que la chaîne de mesure, elle va bien traiter le signal tout au long de cette chaîne. On suppose en seconde et au lycée que tout se passe bien, que le signal qu'on capte par le micro est parfaitement bien rendu à l'ordinateur et à l'écran. Alors, on va parler d'un signal comme étant périodique, s'il se reproduit de manière identique sur une durée plus ou moins longue. En tout cas, sur la durée de l'étude. Pour savoir si un signal est périodique, on va essayer de trouver un petit bout de signal le plus petit possible qui se répète, qui se reproduit à l'identique. C'est par exemple ce bout de signal qui se répète à l'identique, ici et là. On peut également trouver un autre bout de signal, un autre motif. Là encore, je fais en sorte qu'il soit le plus petit possible et je vois bien qu'il se répète ici ou encore là. Des motifs, il y en a une infinité. Ah En voilà un autre. Il lui aussi se répète à l'identique ici et là. Je choisis un motif et grâce à la visualisation du signal, on peut déterminer sa durée. La durée de ce motif, c'est ce qu'on appelle justement la période. Et la période, c'est un T majuscule. Comme c'est une durée, eh l'unité SI est la seconde. Et on va pouvoir utiliser des multiples ou des sous-multiples de la seconde. Très important, le choix du motif élémentaire n'a aucune incidence sur la période. Si je déplace ma zone de sélection du motif, et j'ai toujours un motif élémentaire qui se répète, qui a la même période. Vous pouvez le vérifier en mettant la vidéo sur pause. Le motif est toujours un motif élémentaire et il a toujours la même période. On peut déterminer la période avec le logiciel Audacity ou avec d'autres logiciels. On sélectionne le motif élémentaire et puis on voit la mesure en bas ici. 9 millisecondes. 9 Alors si on veut être plus précis, on va essayer de mesurer la durée de plusieurs motifs, par exemple 10 motifs, et du coup, on trouve ici une période de 9,1 millisecondes, on a gagné en précision. Alors j'ai fait un petit tuto sur Audacity, faut pas hésiter à jeter un petit coup d'œil. Passons à la fréquence maintenant. Une question qu'on peut se poser, c'est combien y a-t-il de motifs, combien y a-t-il de périodes dans mon signal en une seconde eh bien déjà, ce nombre de périodes, ce nombre de motifs en une seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence, On note F minuscule. Et cette fréquence, elle est liée à la période, c'est simplement l'inverse, F égale 1 sur T. Au niveau des unités, T s'exprime en secondes. on l'a vu juste avant. La fréquence s'exprime en Hertz, HZ avec un H majuscule. Dans le cas du son qu'on a étudié ici, on a 1 sur 9,1 fois 10 puissance moins 3, c'est égal à 110 Hertz. Et c'est un la, ce qui tombe bien, parce que c'était la corde la de ma guitare. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vous avez bien travaillé, vous méritez bien un petit diabolo ment ou un petit diabolo grenadine. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. A bientôt pour la troisième partie. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile